Salut l'internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ils ont aussi mille choses à te dire. Pour cette fois je suis à Paris pour aller rencontrer Monsieur Pierre Guerlin qui est en fait professeur émérite à Paris Nanterre et spécialiste en politique étrangère américaine. Avec lui on va parler de politique pour pas changer mais plus spécialement du rôle des médias dans le milieu politique et d'un sujet obscur, le Deep State. On voit ça tout de suite. <musique> Eh bien bonjour Monsieur Guerlin et merci de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui pour cet entretien. Bonjour J'Emile. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous, euh, vous présenter aux internautes en quelques mots Eh bien donc euh, je m'appelle Pierre Guerlin, comme vous l'avez dit, j'ai été longtemps professeur euh, en études américaines à Paris-Nanterre, l'université qui s'appelle maintenant Paris-Nanterre. Je suis maintenant à la retraite et mon domaine de spécialité... C'est toujours la politique étrangère américaine. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on s'intéresse à la politique étrangère américaine, qu'on s'intéresse au monde entier, pour des raisons qui sont assez évidentes. Bon, rentrons directement dans le cœur du sujet, de, le terme « deep state ». En français, on pourrait dire ça « l'État profond » ou « double gouvernement ». Enfin, vous allez nous expliquer mieux tout à l'heure. Et avant que vous nous expliquiez ce que c'est, je voudrais rappeler qu'en janvier 2019, c'est Macron, Emmanuel Macron, président français, qui pour la première fois en France a utilisé le terme « c'était durant le, le sommet du G7 à Biarritz, en parlant de l'État profond. Mais alors, qu'est-ce que c'est Alors, historiquement, on sait que l'expression vient de Turquie. C'est pour parler du pouvoir des militaires. Et puis, cette expression est passée, notamment en anglais, c'est pour ça qu'on parle de « deep state euh, ». Alors, il y a tout un débat autour de, de cette expression. Mais l'idée de « deep state », c'est que des euh, forces non élues, notamment… Euh, les euh, services de renseignement, ou ce qu'on appelle aussi les services secrets, le complexe militaro-industriel, et aujourd'hui, les gens qui sont critiques ajoutent les médias dominants, qu'en anglais, on appelle très souvent corporate media, c'est-à-dire les médias qui sont possédés par des grands groupes. Et euh, cette expression est rejetée parce qu'elle est utilisée notamment par Trump, mais on va voir que certains universitaires, comme par exemple Michael Glennon, Michael Glennon a publié un livre, je crois c'est en 2015, qui s'appelle « Double Government », le double gouvernement. Mmh. Et c'était donc avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Qu'est-ce qu'il explique dans, ce, euh, dans cet ouvrage C'est que, quelle que soit la personne au pouvoir, que soit Bush Obama à l'époque, euh, la plupart des politiques continuent, et notamment la politique étrangère. On pouvait penser qu'entre euh, Bush c'est-à-dire le fils Bush, qui a quand même mis le feu au Moyen-Orient, et donc au monde, qui est responsable d'énormément de, euh, de catastrophes dans notre monde. Et Obama, qui il est... Il allait, allait avoir une différence au moteur de guerre. Voilà, qui donc, allait oui. avoir une, une différence énorme. Et dans les faits, non seulement Obama a gardé le même ministre de la Défense pendant un certain temps que Bush, mais euh, Obama a continué les guerres. Et il y a notamment un, un exemple qui est pris, c'est Obama a reçu le prix Nobel euh, la première année de première Nobel de la Paix, où il était euh, après son élection, ça faisait moins d'un an qu'il était au pouvoir, prix Nobel de la Paix, et dans le même espace-temps, il a envoyé des troupes en Afghanistan, c'est-à-dire euh, augmenter le nombre de soldats en Afghanistan, euh, alors qu'il euh, était impliqué dans une bataille avec ses généraux. Et donc voilà, c'est un exemple typique, de la, la main d'Obama a été forcée, euh, et il a continué des politiques de Bush. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se situent parmi les, ceux qu'en anglais on appelle les libéraux, ils rejettent l'expression en disant non, non, ça n'existe pas, parce que Trump utilise l'expression. Mais euh, de temps en temps, euh, alors déjà, faut, il faut noter que Edgar Snowden utilise l'expression et dit si, si, les, le Deep State existe, j'en ai fait partie. Parce que Snowden était à travailler pour la NSA, qui surveille tout le monde, toutes les conversations, y compris les téléphones de dirigeants étrangers, Il l'expérience à travers son, sa démonstration, oui. – Voilà, donc il savait de quoi il parlait, l'état profond existe, j'en fais partie. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, un ancien directeur de la CIA, non seulement dit l'état le, le, profond existe, mais « thank God for the deep state », c'est-à-dire heureusement que cet état profond existe, cet état profond étant… Nous, les services secrets. Pourquoi, Dieu merci, cet État profond existe Parce qu'ils empêchent Trump de faire des bêtises. Donc, dans un premier temps, il y a dénonciation. Non, non, ça n'existe pas. C'est un fantasme euh, de, des gens d'extrême droite. Et puis après, il y a reconnaissance qu'il existe, mais il fait le bien. Mais si on, re, on fait un petit peu d'histoire, euh, par exemple, dans les années 50, je crois, c'est euh, en 56, un sociologue américain qui s'appelle C. Wright-Mills, a publié un bouquin qui s'appelle « The power elite »,« L'élite du pouvoir ». Et de qui parle-t-il Il parle de, euh, précisément des centres de pouvoir. C'est-à-dire que cette expression « deep state » qui fait problè problème aujourd'hui, elle, elle est préfigurée par d'autres expressions, comme euh, « l'élite du pouvoir ». Et c'est un, un, un sociologue, on va dire euh, marxisan. Euh, toute la gauche reconnaissait la validité de ses thèses. Plus tard, il y a eu d'autres termes qui ont été utilisés comme l'établissement, euh, la classe dominante, les classes dominantes. Certains à gauche euh, utilisent le mot caste. Par exemple, Podemos en, en Espagne, c'est repris par certains Français. Et cette appréhension-là est rejetée comme étant populiste. On dit aujourd'hui, seuls les populistes utilisent la état profond ou bien caste en disant qu'ils séparent une partie des gens du peuple. Ils ont une vision généralisatrice du peuple, et euh, ce sont des populistes. Mais euh, vouloir éliminer cette expression, qu'elle soit état profond, qu'elle soit établissement, qu'elle soit complexe militaro industriel renforcé par les médias dominants, c'est gommer le fait qu'il existe des centres de pouvoir qu qui ne sont, gén... qu ne sont pas élus, mais qui interviennent de façon très forte. Et le cas de Trump aux États-Unis est particulièrement intéressant. Alors, première chose qu'il faut dire, c'est que Trump est une catastrophe sur tous les plans. Alors, il est raciste, il est sexiste, il est misogyne, mais surtout sur le plan interne. Euh, il a une histoire d'exclusion des Noirs dans ses propriétés. Euh, il volait les employés qui travaillaient dans ses, euh, dans ses propriétés. Euh, il a violé la constitution américaine, par exemple, en favorisant sa famille. Donc, il ne fait aucun doute que Trump est un désastre. Il est un désastre sur le premier danger de Trump. quelque chose que rappelle très souvent Noam Chomsky. C'est ce qu'il fait sur l'environnement. Et tout le parti républicain américain a une attitude totalement irresponsable. Sortir de l'accord de Paris, qui n'était pas un accord euh, suffisant pour régler les premiers... En Déjà, fait, oui. il met en jeu euh, la survie de la planète. Donc, sur le plan de l'histoire de l'humanité, c'est là un des plus grands dangers. C'est aussi une catastrophe pour euh, sa cruauté, euh, par exemple, à la frontière mexicaine. Et même si on écoute son discours quand les États-Unis ont tué euh, Abu Bakr al-Badazi, euh, il fait l'apologie de la cruauté. Donc voilà, un homme cruel, catastrophique, qui ne connaît pas ses dossiers. Néanmoins, les services secrets américains veulent sa peau. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi quelqu'un qui est un plutocrate, euh, qui euh, défend des politiques... Euh, Affreuse. Pourquoi est-ce que les services secrets veulent sa peau Eh bien, une partie de la gauche radicale américaine ou euh, des, des journalistes de renom comme euh, Chris Hedges expliquent cela très bien. C'est-à-dire, ils expliquent qu'en termes de marketing, ils disent en anglais, Trump is bad for the brand. Est Trump est mauvais pour la marque. Qu'est-ce que ça veut dire ça De temps en temps, il sort quelque chose qui ne cadre pas avec le discours des classes dominantes. Par exemple, pendant la campagne, il dit oh, ⁇ il faut améliorer nos relations avec la Russie ⁇ C'est catastrophique parce que euh, tout le complexe militaro industriel dépend d'une hostilité vis-à-vis -vis de la Russie. Ça, ce qui ne veut pas dire, puisque euh, Trump est un escroc, en, en anglais on l'appelle conman, un baratineur, un bonimenteur, ça ne veut pas dire qu'il avait vraiment envie d'améliorer ses relations avec la Russie, sauf peut-être euh, vendre un hôtel. Ce qui de reste euh, ne s'est pas fait. Quand il parle de la Chine, il dit aussi Xi Jinping que c'est son copain, il l'admire, mais en même temps il impose des. Exactement, Donc, oui, il y a un double langage entre les actes et les. Euh, voilà, et les voilà. Sur Twitter, euh, qui fait à chaque fois euh, flamber, ouais. Voilà. Alors, ce qu'il comprend très bien, c'est que il faut favoriser euh, les ultra riches. Ce qu'il a fait en euh, faisant des cadeaux fiscaux énormes aux ultra riches. Donc, c'est un homme qui est très à droite, raciste et. Le, le Deep State veut quand même sa peau parce que de temps en temps, il dit des choses qui ne cadrent pas. Mais si on regarde ce qu'il fait, euh, dans les faits, il continue énormément de politiques américaines catastrophiques. Euh, simplement, c'est euh, le chaos et la confusion qui règnent à la Maison-Blanche et dans son expression publique sont très mauvais pour réaliser une propagande qui marche bien. Donc, euh, voilà la raison fondamentale pour laquelle euh, le, le Deep State veut, veut sa peau. Et très très tôt, euh, un sénateur euh, démocrate classique, qui est en fait très à droite, qui s'appelle Schuma, euh, a dit euh, Trump est idiot, parce que si on s'attaque aux services secrets, on a, les services secrets ont mille façons de, euh, de, de se défendre et d'attaquer. De, de, de, en anglais, c'est Six Ways Till Sunday. Il a lâché cette phrase, c'est-à-dire, en gros, que disait Schumer C'est « vous attaquez au service secret, vous êtes mort euh, ». Et, et dans les faits, on voit que ce truc-là s'est passé, avec l'affaire du Russia Gate. Mm -hmm. Le, le Russia Gate, quoi qu'en dise un certain nombre de médias dominants, ça a été une catastrophe. Parce que l'élément essentiel qui était « est-ce qu'il y a eu une conspiration entre la Russie de, la Russie de Poutine et Trump ?» mullin euh, n'a pas trouvé de, de conspiration. Quelquefois, on a dit collusion. Alors, après, on a dit oui, mais il y a de nombreux exemples d'obstruction à la justice. Dans, dans le cas de Trump, il y a de nombreux exemples de viol violation des lois et ainsi de suite. Euh, mais... Quand on regarde la déposition de Muller au Congrès, c'est une catastrophe. Muller est hésitant. Il y a des choses essentielles dont il ne se souvient pas. Par exemple, il y a une société qui est importante dans l'affaire du Russia Gate qui s'appelle Fusion GPS. Quand tu lui poses une question, il, est, il, il dit « je ne sais pas, ce n'était pas mon travail ». Donc Muller a disparu de l'espace public. Et là, aujourd'hui, il y a une affaire qui est sur l'Ukraine. Alors l'affaire sur l'Ukraine, c'est un petit peu différent parce qu'il est clair que la corruption de Trump est avéré. Il a demandé au leader euh, ukrainien d'intervenir pour faire une enquête sur, euh, sur, euh, sur son rival Biden. Lequel Biden, présenté par les médias dominants comme quelqu'un qui est injustement attaqué, a quand même favorisé l'emploi de son fils dans une euh, société ukrainienne d'énergie, alors que son fils ne parle pas ukrainien, ne connaît rien à l'énergie. Donc il a utilisé le nom de son père pour obtenir ce poste très bien payé, au moins 50 000 dollars euh, mensuels. Donc d'un côté, du côté de Biden, on a la corruption officie officielle qui n'est pas forcément illégale. Du côté de Trump, il y a effectivement un, un acte délictueux. Mais comparons un peu l'acte délictueux de Trump sur l'Ukraine, où il demande une faveur au fait que des enfants sont mis en cage à la frontière mexicaine. Il fait des cadeaux aux super riches. Euh, quand Trump décide qu'il va bombarder la Syrie... Soi-disant parce que le régime en place a utilisé des armes chimiques. Ce qui est quelque chose qui est en débat, dont on parle très peu dans les médias dominants, mais l'association responsable du contrôle des armes chimiques a eu deux lanceurs d'alerte. Ils disent c'est peut-être pas le régime, peut-être que c'est les djihadistes en face. Quand John bombarde la Syrie, on l'applaudit dans les médias, on dit il se comporte comme un vrai président. Il a aussi bombardé l'Afghanistan avec. Euh, « The mother of bombs », c'est la plus grosse bombe jamais imaginée. Alors, quelle bombe qui tue des gens, en général des civils innocents, et qui, évidemment, ne règle aucun problème politique, ne met pas fin à la guerre. – Même non. au contraire, au final. – Évidemment, ouais. évidemment. Euh, là, on l'applaudit. Par contre, on met le doigt sur… Alors, pour l'Ukraine, là, il y a effectivement un acte délictueux. Et on a quelque chose euh, qui est en continuité avec la politique américaine. Nixon était un autre… Président, corrompu, bonimenteur, euh, avec un sens politique plus développé, une meilleure connaissance des dossiers, et euh, qui n'a pas fait que des choses catastrophiques. Par exemple, euh, il a créé l'Agence pour la protection de l'environnement. Il a été aussi, lui, menacé d'impeachment, c'est-à-dire de destitution. Parce que, durant la campagne de 72, il avait euh, lancé une campagne d'espionnage contre euh, le siège du Parti démocrate, le Watergate. Et donc, finalement, il a menti, mais euh, il s'avérait que. Il s'avérait, en fait, que quelqu'un dans le FBI renseignait les journalistes du Washington Post et que Nixon a dû, a, a dû partir. Mais Nixon était aussi responsable de crimes de guerre mm -hmm. au Vietnam. Il avait, par ailleurs, il avait aussi fait échouer des négociations en 68 au moment de l'élection pour euh, que son rival de l'époque, démocrate, ait moins de chance que lui. C'est-à-dire trahison de son pays, collusion avec euh, des gens du, du Vietnam Sud, enfin, tout un tas de crimes très graves. En, euh, la procédure dont il était menacé, qui n'a pas eu lieu parce qu'il a démissionné avant, c'était uniquement sur l'espionnage du parti démocrate, qui est un acte délictueux, scandaleux en soi, mais pas sur les crimes de guerre. Que se passe-t-il avec Trump, qui est une catastrophe, euh, un type abominable réactionnaire on, euh, on cherche à l'épingler sur ces actes délitueux en Ukraine ou avant ces déclarations sur un accord avec la Russie. Et alors, dans les médias dits libéraux, dans le sens américain du terme, euh, vous on vous a précisé ça. Du coup, c'est euh, pas la même chose Oui, c'est euh, oui, un tout petit peu euh, différent. C'est-à-dire que un tout petit peu différent parce que euh, on considère qu un peu à tort que les libéraux ce sont la gauche aux États-Unis. Oui. Mais les gens de gauche disent très clairement qu'ils ne sont pas « liberals ». Et par ailleurs, il y a toute une histoire du mot « libéral », c'est-à-dire que… – Les libertés, euh, il y une Oui, voilà, c'est oui. ça. C'est-à-dire une partie de la gauche a, a, a l'héritage du discours sur les libertés, mais euh, les « liberals » américains sont en général, pour la liberté économique, ce qu'ils appellent euh, le libre-échange. – La euh, concurrence libre à nos Voilà, Voilà, voilà c'est donc… Et, et par ailleurs, il y a aussi donc… Euh, les néolibéraux, qui sont pour la... Euh, C'est en fait le fondamentalisme du, du marché. Bien sûr. Un journal comme le New York Times, qui est devenu la bible de tous les gens qui se définissent comme euh, de centre-gauche, on va dire, euh, est un journal qui euh, a, a soutient les guerres américaines. Au moment de la guerre en Irak, euh, l'essentiel des articles du New York Times, était pour la guerre. Avec... Euh, des informations tronquées. Alors la journaliste qui était responsable a après démissionné, mais dans les faits, le, le New York Times soutient ces guerres, soutient les coups d'État en Amérique latine. Par exemple, en 2002, il y a eu une tentative de coup d'État au Venezuela. Le New York Times a soutenu Là, euh, tout ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine. Euh, le New York Times, qui est soi-disant euh, centre-gauche, tient une ligne qui est en fait la ligne de Trump. Et la ligne de Bolsonaro, c'est-à-dire euh, des gens qui sont situés euh, à droite. Donc les médias dominants se présentent comme progressistes, ce qu'ils sont sur un certain nombre de problèmes. Euh, et ils sont aussi, alors là je voudrais faire une petite parenthèse, mm -hmm. les médias dominants, euh, un de leurs plus grands critiques c'est Chomsky, mais Chomsky dit aussi, on en a besoin. Moi je suis abonné au, au Monde et au New York Times, et ce sont quand même des sources d'informations importantes, mais avec des biais. Tout Bien à sûr, fait comme sur tout. – Voilà. Oui. Et les biais ne sont, pas, euh, ne sont pas présentés. Donc, dans leur opposition à Trump, on ne voit pas d'opposition, par exemple, sur euh, euh, le, ce qui se passe en Bolivie. Au contraire, ils sont du côté des putschistes, qui n'appellent pas putschistes. Et alors, comme je suis abonné au New York Times, je peux mettre des commentaires. J'ai envoyé un commentaire au New York Times récemment en citant Alexandria Octavio Cortez. Mmh. qui est cette euh, députée, hein, représentante, de la gauche du Parti démocrate. Alors, souvent, on, on dit, bon, on insiste sur le fait qu'elle est euh, latino. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que, ou femme, elle a, elle a un, une énergie, une réflexion tout à fait intéressante. Sur la Bolivie, elle dit, en anglais et en espagnol, sur son fil Twitter, il ne fait aucun doute que c'est un coup d'État. Et le New York Times n'a pas publié ce commentaire. Mais, c'est-à-dire que cette logique... comme alors, il peut y avoir un débat, euh, on peut avoir un débat sur, euh, bon, est-ce que euh, Evo Morales a été tout, toujours parfait Bien sûr, il y a des, y a des choses qu'il a faites, il a fait des erreurs. Mais quand l'armée euh, décide à dire un président, nous vous suggérons de démissionner, alors qu'il a encore deux mois de mandat, c'est un coup d'État. Ne pas le dire, c'est en fait de la désinformation. Mais de la désinformation qui passe par, en partie, le silence. Le silence, par exemple, sur la nature des gens qui sont derrière le coup d'État en Bolivie, qui sont des euh, mini-Bolsonaro boliviens, dont on sait, parce qu'il y a eu des enregistrements qui ont été effectués, qu'ils étaient en contact avec certaines personnes aux États-Unis. C'est assuré de la désinformation. Alors, dans, dans la désinformation, il y a des gens qui mentent. Mais mentir, ce n'est pas toujours productif. Si on, on passe sous silence un phénomène important, ou que l'on ne mentionne pas, euh, certains aspects d'un phénomène, c'est tout aussi efficace. Peut-être même plus, parce que finalement, si on ne mentir, c'est exposer à, à un démenti, c'est exposer à, à un débat, alors que finalement, ne, ne, pas, ne, ne pas traiter la, la question ou le problème, bah, ma foi, y a, on s'expose à rien. Ouais, J'avais euh, quand même une, une, une question là-dessus. Si, si aux États-Unis, par rapport à tout ce que vous racontez là, ça a l'air d'illustrer le fait que le, le « deep state », ou du moins le, le pouvoir qui, qui, euh, qui est plus important que le pouvoir élu par le peuple, enfin pour le coup encore on pourrait parler de ce que c'est la démocratie là-bas et chez nous, euh, il s'illustre dans le pouvoir euh, militaire, qui est en fait industriel, et donc du coup, le, tout ce crime, le crime profite à, à, à cette part de la société-là. Où est-ce qu'on pourrait le situer de notre côté en France Parce que, pour rappel, quand même, le président français a quand même utilisé ce terme-là. Est-ce qu'il y a des ponts, ou alors c'est pas du tout pareil Est-ce qu'il n'est pas euh, localisable au même endroit en France Alors, je pense que euh, le complexe militaro industriel qui est une expression qui a été utilisée par Eisenhower en 1961 dans son discours d'adieu, oui. euh, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé euh, pour illustrer les dangers de la collusion entre euh, le, les militaires et le monde de, le, le secteur de la défense, donc des, des armements, est euh, beaucoup plus fort euh, aux États-Unis États qu'il n'est qu en, en France. France. Non. Oui, mais n'empêche en France, on parle... Oui. D'état profond oui. On fait référence voilà. à quoi, là, je pense cela dépend de qui utilise l'expression. Ah, Quand voilà. Macron utilise l'expression « état profond », euh, Pour s'en plaindre, au passage. Voilà, pour s'en plaindre. Alors, on peut être un peu étonné, parce que euh, on sait très bien qu'il est euh, le résultat euh, d'abord euh, d'une euh, rourie vis-à-vis d'Hollande il a roulé Hollande dans la farine quand il a été nommé par Hollande. Euh, C'était une étape dans son ascension. C'est une étape dans son ascension. Et, bon, moi, j'ai lu le bouquin de Juan Branco. Alors, bon, je sais qu'il a été critiqué pour son style, tout ça. Mais au-delà du style, euh, le monde de la finance a voulu placer euh, Macron. Euh, Macron qui... Alors il a eu une certaine forme de, euh, de soutien, même de la part du monde, alors qu'à un moment, il, il faisait un enfant dans le dos à la Société des rédacteurs du Monde. Oui. Donc il est l'émanation de pouvoirs non élus, la finance, le monde des affaires, euh, qui qu l'a placé là. Mais peut-être que pour, pour lui, il fait référence à l'État profond euh, dans, dans l'État. C'est-à-dire ça peut être... En fait, à l'intérieur du Quai d'Orsay, on sait qu'il y a euh, ceux qu'on appelle les néoconservateurs à la française. C'est-à-dire, en fait, ils ont des idées assez proches des néoconservateurs conservateurs américains avec euh, euh, des points de fixation qui sont la Russie et l'Iran. Et il a peut-être préparé euh, un, euh, un accent différent de la politique étrangère euh, française en se plaignant de gens qui travaillent euh, au Quai d'Orsay. Mais, euh, donc, sa dénonciation est très partielle, de même que lorsque Trump dénonce le, le deep state, dans les faits, le président américain, souvent, on fait, il, il est soit allié, ou il est un, un lien euh, important avec ces avec forces qu'il ne défie pas. Donc euh, le, le truc essentiel, c'est qu'effectivement, il y a des forces économiques, financières et militaires qui euh, déterminent les politiques. Par exemple, pour l'Afghanistan. Euh, et la France a participé pendant longtemps aux opérations militaires en Afghanistan. Hein. Mmh. Ce n'est pas qu'un phénomène américain, même si le, la France est le vassal des États-Unis sur, sur ce plan, comme sur d'autres. Euh, la première intervention, l'intervention, elle date de 2001, juste après le 11 septembre. Euh, le 11 septembre, qui avait été, c'était Al-Qaïda, c'est Ben Laden qui était responsable. Ce pas les talibans. Donc il y a déjà euh, l'invasion d'un pays pour venger... Ce qui était un acte terroriste très grande ampleur, euh, mais ça fait 18 ans qu'il y a une guerre ingagnable. On sait très bien que la guerre en Afghanistan ne peut pas être gagnée, et pourtant euh, tous les présidents américains sont encouragés à la continuer parce qu'autrement, ce serait pire. Donc, quand est-ce qu'elle va s'arrêter mais, mais, mais la guerre, pardon, mais la, la guerre aux États-Unis est un est intrinsèque au pays que le pays est le plus guerrier depuis sa, son existence, peut-être même que mener des guerres, c'est en soi déjà gagné. Je ne sais pas si la lecture est bonne, mais euh, j'ai l'impression qu'à euh, partir du moment que, le, le, que les États-Unis mènent des guerres, ils dominent et donc gagnent, même s'ils la perdent. Enfin, ils la gagnent dès le départ, en fait, finalement. Ah oui, c'est assez intéressant parce que c'est exactement la thèse de Chomsky sur la guerre du Vietnam. Il dit, euh, les États-Unis n'ont pas perdu la guerre du Vietnam, en fait, ils ont gagné. Et euh, bon, alors il y a certaines... Guerres qui ne sont pas des guerres affichées, que les États-Unis gagnent. Par exemple, les changements de régime dans un certain nombre d'endroits, euh, ça marche. L'autre endroit où euh, le complexe militaro-industriel gagne, c'est euh, à partir du moment où il y a guerre, on vend des armes. Voilà. Donc Et, ça fait euh, marche. La machine fonctionne, elle se nourrit automatiquement. Quoi. Voilà. C'est économique. Il y a une université américaine, Brown, qui a un projet qui s'appelle the Cost of War Project où euh, ils établissent le coût des différentes guerres. Bon, c'est un site évidemment antimilitariste. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont dépassé le coût de 6 000 euh, milliards de dollars. C'est énorme. Hier, il y avait de, euh, aux informations un petit segment sur euh, le coût de l'insuline aux États-Unis, qui est, je crois, 10 fois le coût de l'insuline en France. Il y a des gens qui, vont, qui euh, conduisent au Mexique pour acheter de l'insuline. Donc voilà un pays qui n'est pas capable d'assurer la santé de ses citoyens. Il n'y a pas d'assurance santé, euh, comme il existe dans presque tous les autres pays développés, pour l'ensemble de la population. Mmh. 30 millions d'Américains sont exclus du système de santé. Mais les États-Unis dépensent des sommes faramineuses pour faire des guerres oui. qu'ils ne gagnent pas sur le papier. Euh, donc, Mais qui voilà. assurent leur domination. Mais qui assurent, voilà, qui assurent leur domination. Il semble en fait assez clair qu'aux États-Unis... Le, le Deep State, l'état profond, le double gouvernement, peu importe comment on va le nommer, se situe euh, dans ce complexe militaire ou industriel avec toute la domination, euh, tout le côté financier économique que ça comprend, etc. Et puis même, comme on l'a vu là, ça a l'air d'être intrinsèque au récit même du, de, de, de l'histoire de, de, de, de ce pays-là, des États-Unis. Alors que côté français, on a du mal à voir vraiment où il se situe. Parce qu'effectivement, le, le, ce Deep State français qui est à la fois dans les médias dominants, à la fois dans le monde de la finance, fin, l'oligarchie en général qui a fait émerger, qui a créé toute pièce Emmanuel Macron, et l'a mis au pouvoir aujourd'hui avec plein de, de, de, de, de, de ficelles qu'on qu a pu, euh, qu'on lit très bien finalement dans le livre de Branco, euh, Crépuscule. On a quand même du mal finalement à, à croire, à voir, à imaginer que ce deep state français serait hostile. Il s'en plaint à Macron. Alors du coup, euh, j ai, j ai, en, en écrivant cette émission, je me suis euh, remémoré qu'en juin dernier, Emmanuel Macron s'était euh, attelé à commencer à remplacer les hauts fonctionnaires, qu'on pourrait peut-être qualifier d'État profond, c'est à, à ça qu'il fait référence, euh, récalcitrant à sa politique qu'on pourrait, Est-ce que selon vous, c'est un peu à ça qu'il fait référence quand il parle d'État profond, profond qu'il l'empêche à mettre euh, en œuvre sa politique euh, comme il le voudrait Alors, euh, juste une petite correction sur les États-Unis. Euh, le récit... Euh Consubstantiel, c'est le récit des critiques. Mais le récit dominant, c'est euh, « pays qui se bat pour la liberté et la démocratie ». Oui, ça c'est clair, on et donc la guerre pour la démocratie. Mais voilà, voilà, c'est ça. Donc, et, pour laquelle, euh, ouais. et Et ce récit dominant, en fait, bizarrement, euh, il est euh, renforcé par des gens qui étaient critiques de Bush, euh, qui aujourd'hui voient Trump et disent « c'est un zozo, donc c'est pire ». J'ai entendu euh, une de mes collègues sur Arte, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne suis pas dans la dénonciation, qui expliquait que les États-Unis défendent la démocratie. Donc en Irak, ils voulaient créer une grande démocratie. Et tout était contre ça. C'est euh, quelque chose, c'est la confusion mentale chez les critiques des États-Unis. Parce qu'en Irak, les États-Unis ne voulaient pas créer une démocratie. Ben c'est clownesque. Euh, mais c'était la rhétorique. Et donc, euh, c'était un acte impérial et, et euh, militaire. Alors, sur la France, effectivement... Il euh, y a peut-être deux éléments de réponse. Est pourquoi est-ce qu'on voit moins ça en France D'abord, je pense que euh, la critique euh, euh, dissidente est un peu moins forte en France qu'elle n'est aux États-Unis. Alors souvent, quand on parle des États-Unis, on dit oh, « celui-là est anti-américain, celui-là est pro-américain ». Ça ne veut souvent pas dire grand-chose. Parce que moi, j'admire, euh, par exemple, les lanceurs d'alerte américains, mmh. les vrais, pas l'agent de la CIA qui a dénoncé le, les crimes de Trump sur l'Ukraine. Parce que celui-là, il est très protégé. Mais les, les, euh, les lanceurs d'alerte terminent en prison. Par exemple, euh, Manning, qui s'appelait Bradley Manning, qui est maintenant s'appelle Chelsea Manning, qui a dénoncé les crimes en Irak en, en publiant par Wikileaks, faisant publier par Wikileaks, euh, bon, la preuve de, de ces crimes en, en prison. Et, et, et torturé. Assange lui-même est en prison et, et a subi la torture. Edward Snowden et Snowden qui a, qui a, qui a, a dû fuir mmh. euh, et qui ne pourra pas rentrer euh, aux États-Unis. Euh, alors en France, il y a moins, un petit peu moins de, de, de traditions de lanceurs d'alerte et de, de gens très, très dissidents. Euh, mais euh, peut-être que euh, comme le complexe, comme l'état profond n'est pas complètement... Euh, cadré par l'armée, encore que l'armée euh, a un certain pouvoir d'influence, euh, on voit moins l'influence de la finance et des grandes entreprises. Et il y a aussi. Euh on le voit moins, on le voit quand même. Enfin, on le voit moins peut-être ces dernières années, mais là, depuis, depuis Emmanuel Macron, il me semble qu'on le voit plus. Voilà, ça, je pense qu'il y, voilà, y a un petit changement. Oui. Il y a un petit changement, et la difficulté, c'est que. Ce, cet état profond, cette domination des classes dominantes, est aussi dénoncée par l'extrême droite. Alors, euh, beaucoup de gens à gauche ne veulent pas être confondus avec l'extrême droite. Ici, il faut, il faut euh, bien voir euh, d'où vient ce discours de l'extrême droite. Et là, il y a un terme de euh, Piketty qui est tout à fait intéressant. Mmh. Piketty les appelle les « social-nativistes ».« Nativiste c'est un mot qui, qui est plus fréquent aux États-Unis. C'est-à-dire « social » et « nativiste », ça renvoie à la xénophobie. Que fait le Rassemblement national avant le Front national en France Alors qu'il un parti totalement corrompu, qu'il y a des affaires… Il va voler à la gauche un discours social oui, tout à fait. Euh, de temps en temps, même le, le Front National faisait référence à Jaurès. Oui. Donc là aussi, on a un élément de confusion. On prend le, le, les, la rhétorique sociale de la gauche et on la branche sur ce que pighetti appelle le nativisme, c'est-à-dire la xénophobie et le racisme. Et on, fait, on produit un alliage. Un alliage où on promet une amélioration de la condition euh, sociale des déshérités au déshérité, et on le branche sur euh, la xénophobie, euh, le, re, le re racisme et tout ça. Donc on a un bouc émissaire, des boucs émissaires parfaits, au nom de l'égalité sociale. Mais quand on regarde bien, ce, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, quel que soit l'endroit, alors les nazis par exemple, qui avaient un discours euh, anti-grand euh, groupe euh, grand groupe et ainsi de suite, l'extrême droite fonctionne toujours avec... Le, les forces capitalistes dominantes. Ils ne sont jamais en opposition. Donc là, on a tout un baratin social de l'extrême droite. Et donc, à gauche, il y a un, un repli en dire, oh là là, mais on ne peut pas être associé au Front National. Donc ils, ils abandonnent ces mots, ils abandonnent euh, ces termes Alors, et... quelquefois, oui. Selon alors, vous? Un certain nombre de, de penseurs de gauche ont souligné le fait que euh, la gauche de gouvernement a complètement abandonné alors la classe oui. ouvrière. Okay, la gauche au gouvernement, donc en France, qu'on pourrait appeler le parti socialiste, par exemple. Les sociodémocrates en Europe en général. Voilà, les, voilà. So les sociodémocrates, euh, pour des raisons complexes euh, et, et diverses, électoralistes euh, souvent. Électoralistes euh, sont faits happer par euh, les classes dominantes, euh, le monde des affaires, et, euh, et donc, et ont oublié euh, les classes laborieuses et très souvent même méprisé. Il y avait eu, avant l'élection, je crois, de 2012, euh, un rapport de la fondation du Parti socialiste euh, Terra Nova, mm -hmm. qui disait, expliquait, bon, ben, bah, euh, en gros, les classes sociales défavorisées, ils vont pas voter, votre... Et oubliez-les. Focalisez-vous sur euh, les urbains éduqués. Euh, alors, les urbains éduqués qui sont tolérants, qui sont ouverts euh, au monde, et les autres, vous pouvez les oublier. Mais ça veut dire aussi oublier le mécanisme de la domination. Bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement des gilets jaunes Alors on a dit, euh, euh, on, euh, on s'est saisi de quelques incidents en disant « Ah, il y a eu une attaque d'une femme, c'est vrai ». Mais le mouvement des gilets jaunes, euh, disons, pour aller vite, c'est la révolte des gueux. Les, les ben, gens oui. qui sont en bas de l'échelle sociale… Ceux qui ont dans ce processus… Voilà, a écrit, qui sont oubliés. Hein. Ce qui se passe au Chili, c'est la même chose. Euh, on a une révolte sociale. Les, on ne peut pas avoir euh, une société juste si on oublie les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, quelle que soit leur origine ethnique. Pour en revenir avec le président français qui dénonce cet état profond qui serait hostile à sa politique et en même temps, dans ses actes, il fait virer des hauts fonctionnaires qui ne sont euh, pas. Euh, euh, ben, apparemment qui vont pas assez vite ou pas du tout, qui sont récalcitrants en fait par sa politique ultralibérale. Donc on peut imaginer que ces hauts fonctionnaires ne sont pas de droite, on pourrait imaginer ça comme ça, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à se dire que ce Deep State français serait plutôt de l'autre côté, enfin du mien pour le coup, parce que moi, je ne me cache pas d'être de gauche, mais apparemment vous aussi, sans vouloir vous faire votre outing, mais euh, est-ce qu'on pourrait du coup se dire que le Deep State français que le euh, en France serait notre allié au final Et une bonne chose euh, Non, je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que, bon, je vais faire référence à ce que vous venez de dire, euh, le canard enchaîné a révélé euh, il y a quelques semaines ouais. que Nicole Belloubet, Ministre de la Justice euh, s'intéressait aux résultats des élections pour savoir euh, quel juge d'instruction serait maintenu. Voilà. Ou être... Bon, là, on a un cas typique d'intervention du pouvoir politique sur euh, un pouvoir qui, on le sait depuis Montesquieu, doit être indépendant oui, tout fait. De, du pouvoir politique. Donc, c'est un petit peu le contraire de la logique du deep state, c'est-à-dire c'est euh, les instances politiques, le pouvoir exécutif qui euh, empiètent sur le pouvoir judiciaire. Alors, par contre, euh, là où euh, on, il, euh, on peut penser que le pouvoir politique veut priver de parole ou de possibilité d'expression des gens qui font leur métier, des hauts fonctionnaires, par exemple, qui ne seraient pas du côté de, de la Macronie. Quand Macron utilise le mot « deep state », je crois que euh, ça renvoie à la politique étrangère et au fait qu'il prépare sa réorientation de la politique, pour laquelle il est critiqué. Et là, euh, vous avez dit, vous êtes de gauche, moi aussi, Macron a sorti quelque chose de tout à fait intéressant, euh, récemment, sur l'OTAN, qui est euh, en, en situation de mort cérébrale. Alors, évidemment, euh, il ne va pas aller jusqu'à dire, euh, même s'il joue à De Gaulle, il ne va pas aller jusqu'à dire, bon, je, je retire la France de l'OTAN. Parce que la France a réintégré euh, le commandement intégré, de l'OTAN récemment sous Sarkozy. Avant, il faisait partie de l'OTAN, mais il n'était pas de nos commandants intégrés. Euh, mais euh, au milieu d'un cadre néolibéral, il y a une question importante qui se pose, qui est à quoi sert l'OTAN À quoi sert l'OTAN quand un pays comme la Turquie euh, intervient militairement euh, contre un soi-disant euh, contre la Syrie, mais surtout contre les Kurdes en Syrie. Enfin, C'est quelque chose de très complexe. Et euh, l'OTAN ne condamne pas. Stoltenberg a même dit, euh, il faut encourager la retenue. Euh, mais euh, au fond, le, la Syrie est toujours dans... La, la Turquie est toujours dans l'OTAN. Et quand, en 1974, la Turquie a euh, envahi une grande partie de Chypre, bon, il y a eu quelques protestations, mais elle n'a pas été virée. Donc, il y a une question fondamentale qui se pose. Et que euh, Macron, par ses remarques, a ébauché. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui déplaît énormément des gens qui sont placés plus à droite que Macron, des néoconservateurs. Donc peut-être que dans, sa, dans son esprit, il fait référence à ces gens, mais certainement pas aux, aux forces économiques qui sont dominantes en France. Du coup, mais effectivement, on voit que peut-être qu'en France, c'est un cas, éminemment, euh, intéressant et à la fois opposé, on pourrait presque le croire euh, à, aux états unis où il y a effectivement une force très forte à l'extérieur et plus identifiable qu'en France. Parce que si on, si on voit, et on regarde bien, comme vous l'avez très justement souligné, que le pouvoir exécutif tend à aspirer, voire à gober, le pouvoir judiciaire, avec le, tout ce qui est procureur, parquet, etc., que, qui sont parfois, suite de Paris, nommés directement par le président de la République, mais aussi euh, le, ce pouvoir qui n'est pas... Euh, comment dire... Ce, ce gros pouvoir qui est médiatique, donc qui finalement est de mèche souvent avec le pouvoir exécutif aujourd'hui, ça tend plus vers un pouvoir monarchique. Dans sa, dans son, euh, donc finalement, le « deep state » pourrait être euh, l'État. Oui, Au final, mais... ça fait un, un, une grosse bouillie qui, qui suffit Beaucoup d'observateurs étrangers disent de reste que le système présidentiel français a énormément d'aspects monarchiques. Mmh. Où euh, le président, dans un certain nombre de situations, peut se comporter comme un roi. Et du reste, Macron, dans la, durant la campagne, avait par parlé de l'absence de la figure du roi. Oui, je me souviens dans le journal se, 1. Il se proposait de remplir la, cette place vide de la oui. position du roi. Euh, donc, on écoute bien, euh, et pas besoin de dire euh, c'est du complotisme, et ça. On écoute Macron, et voilà, il parle de la position, euh, la place vide du roi. Sur les médias, euh, il est important de souligner qu'environ euh, 90% des médias sont la propriété de grands groupes. Que, donc, que nous connaissons, et qui d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, encore une fois, pour faire référence à, au livre de Branco, on voit les liens, mais hyper, euh, hyper étroits, entre Xavier Niel, entre Lagardère, entre euh, et puis, Emmanuel Macron. Pas que lui, mais aujourd'hui, essentiellement lui. Donc, est-ce qu'il est, est, qu est d'ailleurs pour vous intéressant vous qui avez lu ce livre-là et, et d'autres livres euh, dans, dans cette lignée-là, est-ce qu'il est intéressant de, de, de s'intéresser à ces liens entre ces industriels, les médias et le pouvoir euh, ouais, C'est tout à fait important. Le, le Monde Diplomatique a publié une carte euh, des, euh, de qui possède les médias et des liens entre les différents médias. Alors, certes, en général, les journalistes euh, des médias dominants de qualité, parce qu'il faut... Ajouter de qualité, le monde média dominant de qualité, avec des grands silences et des biens. Euh, de moins en moins, enfin, c'est mon avis, hein. Mais le monde, c'est vrai que... Ben, racheté et puis, par et miel, puis euh, le, le tchèque Kretinsky. Voilà, donc racheté par ces gens-là, euh, se voit euh, supprimer des, euh, des moyens financiers pour investiguer réellement, enfin, c'est un journal de qualité, des gens vraiment très, euh, de, de qualité à l'intérieur, mais de moins en moins de moyens pour faire leur métier malgré tout – Voilà, voilà. c'est ça, et du reste, la société des rédacteurs euh, s'inquiète du oui. monde, s'inquiète énormément de la mainmise des, euh, des propriétaires. Donc effectivement, euh, contrairement à ce qu'il dit, qui dit quelquefois, euh, ceux qui possèdent les médias ne donnent pas la liberté totale. C'est-à-dire que ceux qui intègrent n'importe quelle organisation vont fonctionner selon les critères de, de l'organisation. Et euh, bah, juste un exemple, euh, il y a, peut -il y a très quelques semaines, Hillary Clinton a mis en cause une candidate à, euh, dans les primaires démocrates qui s'appelle Tulsi Gabbard, sans la nommer, mais tout le monde la reconnaissait, en disant qu'elle était un agent dans la main des Russes, que les Russes étaient en train de, les form de la former pour qu'elle devienne la candidate d'un troisième parti. Et elle a, dans le même temps, accusé la candidate écologiste de 2016, Jill Stein, euh, d'être aussi dans la main des Russes. C'est une théorie du complot. Le monde n'en a pas parlé. Alors, on, on, on entend tous les jours toutes les âneries, les mensonges de Trump. Et ça, c'est bien. Mais, euh, voilà, quelque chose d'important, on n'en parle pas. Pourquoi Parce qu'en en fait, cette grosse bêtise, parce que, évidemment, ces, ces deux femmes ne sont pas des agents russes, c'est prouvable. Il y a pas, elle, elle annonce quelque chose sans preuve. Ça montre que le, le rush à d'avant, c'était du même tonneau, inventé aussi par... On n'en parle pas. Il y a un silence assourdissant sur ce plan-là. Un autre exemple que je vais prendre, et je sais que c'est très polémique, sur les, les armes chimiques en Syrie, le régime d'Assad est un régime criminel, ça ne fait aucun doute. Mais la question qui se pose, c'est, est-ce que le régime d'Assad a utilisé des armes chimiques, notamment au Sarin, qui ont légitimé les interventions occidentales Il se trouve que dans l'organisation chargée d'enquêter, euh, qui en anglais c'est OPCW, euh, j'ai oublié l'acronyme en français, il y a eu deux lanceurs d'alerte. L'un de ces lanceurs lanceur d'alerte est l'ancien directeur de cette organisation en disant qu'il euh, y a eu des problèmes dans la façon dont le rapport a été fait. Alors, moi, je n'ai pas de réponse définitive. C'est quelque chose d'hyper complexe. Mais dans un monde hein, médiatique qui fonctionnerait de façon démocratique, il y aurait confrontation des points de vue et discussion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de discussion Alors que c'est quand même important, les, euh, les forces armées... Euh, américaines et françaises, ont été impliquées en Syrie. Pas de discussion. Euh, L'autre aspect qui est alors là beaucoup plus certain, lorsque Trump a décidé de retirer les troupes américaines de Syrie, et puis trois jours après, il a décidé de les renvoyer pour contrôler le pétrole. Il y a tout un tas de questions importantes, importantes qui n'ont pas été posées. Les supplétifs syriens utilisés par l'armée turque sont des groupes qui a été financé par la Turquie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis au début du conflit syrien. Donc tous ces groupes terroristes meurtriers qui commettent des crimes aujourd'hui ont été des groupes qui ont été soutenus au début du conflit syrien. Ils n'étaient pas l'allié des Kurdes du tout. C'est complètement oblitéré. Dans cette... Soudain, il, y a... il reste un seul élément. Trump a abandonné les Kurdes. Ce qui est vrai, ce qui est habituel en général, les Kurdes sont abandonnés par toutes les puissances euh, occidentales. Mais il y a d'autres facteurs importants. Et notamment, Trump dit « on va contrôler les puits de pétrole ». Mais sur la base de quelle loi Quel est le mandat international qui dit euh, aux États-Unis « vous avez le droit euh, de contrôler le pétrole ». Et là, on a aussi un exemple de pourquoi Trump est mauvais pour la marque « bad for the brand ». Parce que quand Trump dit « on va vous piquer le pétrole », et il avait dit la même chose pour l'Irak, il était soi-disant, il a été pour, puis contre la guerre en Irak, puis pour. Mais pourquoi est-ce qu'on leur a pas volé leur pétrole Enfin et Évidemment, c'est catastrophique. Si on dit <rire> pourquoi on n'a pas volé le pétrole alors que les autres disons on, on crée la démocratie, ça fait tâche. Mais, mais en fait, euh, en fait, il, il sort quelque chose qui est bêtement approprié. Euh, c'est quoi Alors le pétrole syrien, c'est presque rien. Mais le, les États-Unis aujourd'hui produisent plus de pétrole qu'ils n'en importent mais euh, ils veulent aussi contrôler qui a l'accès au pétrole, et puis ça donne du, du pouvoir. Donc ce n'est pas le seul déterminant dans le conflit syrien qui… Est, est, le rapport euh, de domination semble dominer. Voilà, fait, voilà. <rire> mais mais euh, tout ouais. ça s'est passé sous silence. Alors, c'est passé sous silence, et il se trouve que là, ce qu'il y a en, en tête de gondole, c'est quelque chose qui n'est pas faux, c'est-à-dire l'abandon des Kurdes. Mais… Euh, D'abord, pas de complexité sur qui sont les Kurdes, comment ça se passe. Pas de complexité sur euh, euh, mais, euh, cette armée syrienne libre qui la compose. Euh, qui sont quand, ces, qui, euh, euh, voilà, comment est-ce qu'elle a été infiltrée par des djihadistes D'où viennent les djihadistes Parce que celui qui a été tué là, récemment, Abib ba Bakr al badadi mm -hmm. évidemment un type abominable, mais c'est un type qui, a été, qui est passé par Abu Ghraib en Irak et le camp Bouka. Le Kambouka, qui était en fait l'école du terrorisme. Tous ces gens qui ont été emprisonnés par les Américains en Irak, qui se sont radicalisés, qui après, euh, qu'est-ce que c'est Daesh Sinon, Al-Qaïda euh, en Irak. Qui se dé... Donc, les, les États-Unis n'ont pas, comme on entend euh, parfois dire, créé délibérément Daesh. – Les conditions ont, ont été réunies. – Voilà, les conditions ont été réunies, avec une intervention illégale, sur la base d'un gros mensonge, euh, quand même, ces armes de destruction massive. Ça a mis le feu au Moyen-Orient, ça a causé une flambée de terrorisme. Aujourd'hui, on ne parle du terrorisme que comme il y a les mé méchants qui nous attaquent, il faut se défendre. Oui, c'est vrai. Mais c'est un récit très facile à, à atteindre, finalement. On a besoin d'un ennemi commun, euh, voilà. et voilà. C'est la construction de l'ennemi. Il euh, y a un bouquin de Pierre Connaissat sur la, la construction de l'ennemi, comment on construit un ennemi. Et euh, les marques de notre responsabilité sont effacées. Et c'est catastrophique. Si on parle de la crise, on dit quelquefois la crise des réfugiés. Mais un élément important de la crise des réfugiés, c'est l'intervention militaire ça, en Libye. Effectivement, on l'a d'ailleurs beaucoup parlé sur la chaîne, de, de, de, de toutes ces choses-là. Effectivement, d'ailleurs, le mot crise ne me semble pas approprié, parce qu'une crise c'est censé passer, et là c'est juste quelque chose qui va durer longtemps et qui va s'amplifier avec la crise euh, enfin la crise, le côté migratoire qui va être euh, qui va résulter de, des changements de changement climatique et tout ça donc c'est pas du tout une crise finalement c'est un peu comme la crise aujourd'hui qu'on connaît financière qui est en fait un, un système voilà exactement, oui le mot crise j'aurais dû le mettre entre là, guillemets, guillemets. Ouais. Euh, parce qu'effectivement c'est un conflit euh, à multiples alors prenons la Libye on entend Kadhafi était un dictateur alors euh, certainement mais Kadhafi avait parlé à Tony Blair en lui disant « Si vous intervenez en Libye, voilà ce qui se passera. » Il avait fait un tableau euh, de la dérive terroriste. Alors, quelle que soit la nature de la perçue, « Est-ce que Kadhafi était es fou Est-ce qu'il était est un dictateur ouais. ?» On laisse ça de côté. Sur ce cet élément-là, Kadhafi avait raison. C'est le, le résultat de l'intervention euh, occidentale en Libye est une Allez catastrophe, voilà, oui. d'abord pour la Libye, parce que c'est le chaos en Libye, mm -hmm. pour les pays africains, parce qu'il y avait énormément d'Africains qui avaient du travail en Libye, mais la Libye finançait énormément de, de pays africains. Tout ça s'écroule. Et après, les gens cherchent des solutions, ils veulent venir en Europe, on dit, il ah, y, y a une crise, ça booste l'extrême droite. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui euh, parle de, euh, des réfugiés sans mentionner les responsabilités occidentales dans la guerre, parle d'un symptôme sans analyser le système qui a produit ce symptôme. Et euh, bah, quand on lit euh, sur les réfugiés, on a des approches humanitaires, on a euh, des, euh, du côté des euh, néolibéraux des exhortations à la tolérance, pas une très grande ouverture, et puis du côté de l'extrême droite, une législation... Euh, xénophobe du, du Mais il mais y a une construction de, euh, euh, de la migration avec des gens qui sont en situation catastrophique dans lesquels les pays occidentaux, les États-Unis en premier lieu, mais la France aussi, en deuxième lieu, sont totalement responsables. Et, et donc, on crée ce... Ce dont... Après, on, on, on déplore les effets. Euh, et c'est complètement gommé dans les, les médias. C'est fini. On ne parle plus les gens qui ont poussé à la guerre en Libye, ce sont des complices des criminels de guerre. Ce sont des complices de la misère des réfugiés aujourd'hui. C'est totalement gommé. Mais est-ce que, on pourrait, pourrait d'ailleurs prendre un autre angle là-dessus, parce qu'effectivement je partage ta enfin cette analyse-là, mais est-ce que euh, le fait qu'on soit dans un système capitaliste qui, dans lequel s'intègre aussi le journalisme, aussi la, les médias qui sont donc du coup poussés au productivisme, à aller vite, à, à traiter un sujet, au JT pendant deux minutes, est-ce que ça, ça n'interdit pas alors, ça n'explique pas tout, hein, parce que, effectivement, tout ce que je de dire, les, les intérêts euh, de, de politique, militaire, de classe aussi, euh, ou même des fois l'ignorance de sujets, parfois, on est pas, parce qu'on est journaliste qu'on qu sait qu'on est intelligent, ça n'a rien à voir, mais est-ce que cette donnée-là, capitaliste, productiviste, rapide, ne, ne vient pas interdire cette réflexion complexe, sans vouloir faire euh, la pensée complexe du, du président, c'est pas ça que je veux dire révérence, mais n'empêche la possibilité de mettre en corrélation des choses, parfois trouver des causalités, expliquer quelque chose en plus de deux minutes. Est-ce que, est, est que ce système-là ne nous condamne pas à, à cet interdit-là oui, Alors euh, Oui, effectivement. Structurellement, euh, c'est impossible, avec deux minutes à la télévision, d'être sérieux. Et donc, on ne va avoir que des trucs superficiels. La radio, pareil, deux minutes aussi. Le journal aussi, des, enfin, à part le monde diplôme ce genre de choses. Voilà, il faut, il faut du temps, il faut des gens qui ont une expérience. Et euh, très franchement, euh, très peu de médias dominants l'ont. Par contre, dans euh, un certain nombre de médias alternatifs qui ne sont pas complotistes, parce que quand on a alternatif, on risque toujours l'accusation de complotisme, ouais. il y a des spécialistes qui le font, mais qui ont très peu d'écho dans le euh, dans le monde dominant. Et alors, la pensée complexe, en fait, c'est ouais. Edgar Morin. C'est Edgar Morin qui a qui a utilisé ce, ce concept en premier. Et chez Edgar Morin, c'est tout à fait intéressant. Après. Euh, ce que les politiques euh, vont piocher chez les intellectuels, c'est souvent problématique et donc euh, c'est plus du tout la même chose. Et euh, pour parler des médias et relier à la politique étrangère américaine, on peut parler de Julian Assange. Si, si, oui, parce que c'était justement une, une, le, le prochain point, le, un point sur l'actualité. J'aimerais beaucoup qu'on parle de, de cette situation qu'il connaît. Là, il y a, il y a quelques... c'était au mois de février, c'est bien ça, hein, qu'il a été... Euh, avril. avril, au mois d'avril, qu'il qu est sorti de cette euh, ambassade équatorienne et qu'aujourd'hui, il, il est en prison et il est croupi. C'est très important d'en parler parce qu'on en parle trop peu dans euh, les médias aujourd'hui dominants et ça s'explique par tout ce qu'on vient de citer, j'imagine, alors qu'au départ, il était quand même mis en héros quand même, par, la, par, par toute cette, euh, cette, cette classe politique précise et aussi journalistique, Tout à il, était, il était mis en héros, et aujourd'hui il est complètement abandonné, et aussi en passage, mettre un, un, faire un lien éventuel avec la, la, la libération de Lula au Brésil aujourd'hui. Alors on va parler de ça tous les deux si vous voulez bien. Ok, alors euh, Julian Assange a eu une focalisation sur sa personnalité et on a cherché à le salir en disant, euh, c'est un violeur. Alors que les deux femmes en Suède, euh, qui sera à l'origine de cette accusation, ne l'ont jamais accusé de viol. Il se trouve que le rapporteur de la commission sur la torture aux États-Unis, qui s'appelle Neil Meltzer, a fait plusieurs articles disant qu'il euh, était clair que Julian Assange avait été soumis à la torture. C'est un spécialiste, c'est un prof de droit. Euh, alors ce qui est tout à fait intéressant, il y a un lien avec les médias, c'est qu'il a donné deux interviews à deux télés britanniques, Sky News et la BBC, qui n'ont pas passé son interview. Ensuite, RT a passé son interview. Et après, il a été critiqué en disant « c'est un agent des Russes ». Et c'est un agent des gens qui tuent les journalistes. Mais par ailleurs, quand il a essayé d'envoyer un éditorial à toute une flopée de euh, journaux anglophones, ils ont tous refusé. Donc on lui interdit l'expression, alors qu'il est quand même prof de droit, euh, responsable de la, la commission torture à l'ONU. On, on lui interdit de parler de la situation d'Assange. Il y a euh, un médecin américain, une femme médecin américain qui avait vu Assange, qui avait dit qu'il euh, souffre de, de symptômes très graves. Sa santé se détériore. Donc il est clair que voilà quelqu'un qui est un prisonnier politique dont les médias se désintéressent y compris des médias qui se disent de gauche, et qui quelquefois le, le calomnient pour des raisons personnelles. Le calomnie aujourd'hui. Aujourd'hui, Parce oui, qu'au oui. départ, quand a, au début, il y a plusieurs années maintenant, quand il a dénoncé avec, via Wikileaks tout ce qu'on connaît, hein, les crimes de guerre en Irak, etc., cette presse dite de gauche l'encensait à cette époque-là. Hum. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, non, ça Alors, terminé Parce que euh, le clan Clinton a vendu l'idée que Wikileaks était en fait travaillé pour les Russes, et, bon, il y a eu tout un et ça tas, a pris, ça euh, Et ça a pris. Il y a eu tout un tas de mensonges qui ont été euh, répandus, euh, y compris, il y avait des impossibilités de date. Il y a des gens qui étudiaient euh, ça de, de très près. Euh, Wikileaks a révélé le contenu d'un certain nombre de mails de Hillary Clinton. Et tout de suite, Hillary Clinton a dit, c'est les Russes qui ont fait le coup. Et on n'a plus parlé du contenu. Lequel contenu On sait que, dans les, le, lors des primaires de 2016, euh, l'appareil euh, du Parti démocrate a triché pour éviter que Sanders ne gagne. Oui. On se, en collusion avec certains journalistes. Il y a même eu une démission du Parti démocrate. Il y a eu des preuves, d'ailleurs, de tout ça. Oui, oui oui, oui, oui, oui. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, on, le, le, la teneur de ces discours... À, euh, aux gens de Goldman Sachs, a été révélé, dans lequel elle dit clairement, bon, j'ai un discours public et j'ai un discours plus euh, privé, c'est-à-dire, bon, en public, je dis, je suis contre le, la, finance. Les, euh, la finance, le libre-échange, mais euh, dans les faits, rassurez-vous, je ne le suis pas. Peut-être, parenthèse, ce qui s'est passé aussi en France avec Hollande et Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, un Macron contre la finance publiquement. Et puis en, en cas derrière, ah oui, il, oui, env oui, il envoie oui, Macron voilà. à la Citi. À voilà, lui, voilà il y a le fameux discours du Bourget voilà, où il dit, c'est un seul ennemi, c'est ma finance. Tous les gens de bureau disent, oh là là, euh, Hollande s'est radicalisé. Et dans le même temps, il envoie Macron à Londres dire euh, aux banquiers, ah, rassurez-vous, c'est juste la campagne. Voilà. Bon, c'est la même chose sur Hillary Clinton. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'immédiatement, euh, elle a dit, non, non, c'est les Russes. Et on n'a plus parlé de, euh, du contenu. Alors dans ce cas de figure, on a quelque chose. Euh, pour comprendre ce qui se passe, souvenons-nous de Saddam Hussein. Saddam Hussein était effectivement un type abominable. Les, les gens été tués, c'était un, un tyran. Euh, mais comme c'était un tyran, il était facile de l'accuser. Bon, il a des armes de destruction massive. Ils n'avaient pas d'armes de discussion massive, Ils n'ont pas été trouvés. C'est un, un, un gros mensonge. Il y a eu d'autres mensonges. Par exemple, la fille de l'ambassadeur du Koweït qui pleurait. « Je les ai vus entrer. Ils ont tué les bébés dans, euh, euh, dans les crèches et tout ça. » Bon, c'était tout faux. Euh, ça, ça a été démonté. Mais ce genre de situation de propagande existe toujours et tout le temps. Chaque moment de l'information peut être un objet de, de propagande. Et euh, pour Clinton, elle, elle pensait avoir trouvé un filon avec Poutine. Poutine, évidemment, c'est euh, un type de droite, sur, selon mon échec et politique, de droite très proche de l'Église orthodoxe. Ce n'est pas du tout un communiste autrefois. De reste, il y a un parti communiste qui est contre lui. Euh, est, la Russie est un pays problématique euh, sur le plan des libertés. Ça ne fait aucun doute. Mais vouloir faire de Poutine le super-héros qui a déterminé le résultat des élections américaines, c'est clownesque. Malheureusement, beaucoup de gens le croient. Euh, alors qu'il suffit de regarder l'édition de Trump, euh, Trump n'est absolument pas aligné sur la, sur la Russie. Il n'y a qu'à regarder son soutien au coup d'État en Bolivie, alors que la, la Russie critique. Euh, il suffirait d'être un tout petit peu rationnel pour voir que c'est un discours qui ne tient pas la route mais, mais comment il est on protège comment comment on pourrait euh, pour les personnes qui nous regardent ou les personnes qui nous regarderont peut-être plus tard ou qui nous regardent pas ça va être divisé de leur parler hein. mais n'empêche que toutes ces personnes là les personnes qui élisent hein, parce que peut-être aussi le problème on parlera d'ailleurs de l'élection après parce que la démocratie aujourd'hui par exemple en France même aux États-Unis se limite à l'élection d'un homme ou d'une femme providentielle et, voilà, et qui, qui est finalement facilement euh, corruptible, facilement euh, intimidable pour le deep state ou des forces euh, bien, plus, euh, bien plus importantes. Alors qu'on serait en véritable démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, il serait beaucoup plus difficile pour un état profond ou d'autres forces extérieures de corrompre tout un peuple en fait, on pourra en parler juste après. Mais euh, comment on pourrait se défendre Comment, comment on fait pour pouvoir ne pas céder à cette, euh, cette façon binaire de voir le méchant ou le gentil Nous, on est les gentils, on se bâme. Comment, pour, comment on accède à une, à une complexité de la pensée quand on bosse 35 heures par semaine, quand on n'a pas l'accès à l'information, quand on, on doit se méfier de tout, de, de libération du monde, de, de ce qu'on nous dit à la télévision de ce que, Comment on fait C'est quoi votre conseil Comment on fait Alors, il se trouve qu'il y a une euh, économiste qui s'appelle Julia Cagé. Euh, « Sauver les médias », c'est ça Voilà, oui. qui a fait un, un bouquin qui s'appelle « Sauver les médias ». Bon, elle a fait d'autres bouquins où euh, elle a des propositions, y compris financières, pour assurer le pluralisme. Euh, parce que je vois, par exemple, sur France Culture, il y a euh, euh, des interrogations sur pourquoi les médias sont per en perte de confiance. Mais les médias sont en perte de confiance en partie parce que euh, toute la conversation n'est pas là. Et euh, il y a des gens qui sont ignorés dans les médias. Mmh. Il euh, y a des gens qui sont calomniés, mais il y a aussi énormément de zones de silence. Dans un système médiatique véritablement démocratique, il y aurait du pluralisme, donc de la place pour les points de vue qui sont aujourd'hui marginalisés. Mais ça, ça suppose qu'il faut sortir les médias de la sphère capitalistique euh, et assurer des financements euh, pour des médias publics de qualité. Et... Euh, c'est plutôt le contraire. On s'en éloigne l là quand même. On, on oui, s'en éloigne ça. parce qu'il y a concentration et donc euh, euh, restriction de, euh, des phénomènes abordés. En anglais, enfin aux États-Unis, il y a une expression, c'est « the overton window », c'est-à-dire euh, le, ouais. euh, le spectre des opinions dont, dans, dans, desquelles on débat. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. y a un certain nombre de choses dont on va débattre, mais qui ne sont pas forcément les plus importantes. Alors quelquefois, euh, par exemple, sur l'environnement, euh, les médias dominants de qualité, il euh, y, euh, y a des débats, il y a des choses sur les dangers. Euh, euh, alors bon, tout un débat autour de la collapsologie, enfin c'est très complexe. Mmh, mmh. Au moins, il y a débats débat euh, sur le militaire aux États-Unis. Euh, c'est en dehors. C'est en dehors de, de cette euh, Overton window. De, de, de spectre d'opinion légitime, il y a énormément de choses qui sont euh, en dehors et euh, bah justement le, le débat sur euh, qui possède les médias et les effets euh, que ça produit, y compris sur la confiance des médias, bien sûr, euh, c'est catastrophique. Par exemple sur euh, le Sahara en, en Syrie, euh, moi j'ai pas d'opinion euh, fondamentale je, euh, et je sais que euh, Assad c'est un boucher, mais euh, les djihadistes en face, c'est vraiment pas mieux. Donc un débat démocratique, ce serait de faire rencontrer des gens qui sont différents et qui mettent euh, en avant leurs preuves. Mais quand on est dans un débat où il euh, y a des intérêts idéologiques qui sont euh, arqueboutés sur des possessions économiques, on ne va pas avoir ce débat ouvert. Et donc, euh, une partie du débat qui, euh, qui est occultée. Occulté. Bah, on, on le voit en ce moment avec euh, tout ce débat sur l'islamophobie, etc., où finalement, ce sont les mêmes personnes, essentiellement des hommes, des bl blancs d'un certain âge, euh, conservateurs, de droite, parfois cathos, etc., parler euh, de ce qu'ils connaissent pas ou peu. Et puis plein de thèmes, plein de thèmes comme ça. Mais pour le coup, bah, on n'a pas vraiment de solution, parce que si cette solution-là, ça serait donc du coup de sortir d'un système capitalistique, de. de d'avoir un certain euh, pluralisme qui permettrait, mais, mais quand même le décider, d'avoir une, euh, un certain, une certaine idée du service public. Ça nous semble très très loin, donc maintenant, dans ce bourbier-là, comment on fait, comment les gens font pour pouvoir mieux s'informer Ça semble être un espèce de piège à Là, on peut, on peut pas en fait, finalement on est piégé. Il, y a le pour... Il faut évidemment encourager le pluralisme, ça passe aussi par des changements politiques. Et alors quand on regarde ce qui se passe actuellement bon, au Chili, les manifestations ont quand même fait reculer le gouvernement. Ce qui, euh, qui s'est passé au Brésil avec Lula, qui a été... Qui vient d'être libéré. Qui vient d'être libéré... Euh, bon, avec voilà, une petite pirouette. Voilà, avec voilà. une petite pirouette. Mmh. Alors, pour Lula, il euh, y a quelque chose qui est très important. Les enquêtes du site The Intercept, mmh. site américain, où un des journalistes, euh, qui s'appelle Glenn Greenwald, est marié à un, euh, Donc, il est gay, il est marié à un, à un Brésilien, et il vit à Rio. Il parle aussi portugais, enfin brésilien couramment. Euh, les révélations de ce site sont sans appel. Lula a été victime d'un coup monté. Mais là, on peut faire une réponse sur les médias et le, le paysage politique euh, rassemblé autour de Lula. L'élection de Lula, quand même un pays qui a connu la dictature, laquelle dictature euh, est admirée par Bolsonaro. Et, qu cache pas. Enfin, et qui ne s'en cache pas. Voilà. Et qui ne s'en cache pas. Et qu'il y a tout un tas d'hyper-réacs, euh, euh, revanchards, chrétiens fondamentalistes autour de lui. Comme en Bolivie, du reste. Euh, oui, comme au Chili. Comme au Chili. Lula a été quand même il a été élu et il a euh, fait des changements importants. Il a sorti la pauvreté des maires. Donc, il a, de temps en temps, la protestation populaire produit des effets politiques qui sont porteurs. Et on ne sait pas comment ça va évoluer au Chili, mais il y a déjà euh, euh, un, un pouvoir qui est poussé dans ses euh, retranchements. Ils, euh, ils ont accepté la, la, constitu la nouvelle constitution. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Alors au Brésil, les choses euh, maintenant sont catastrophiques, puisqu'on a quelqu'un qui est, euh, on va dire, monstrueux sur, dans tous les domaines, c'est-à-dire euh, sur le plan écologique, sur le plan du respect de l'autre, notamment... Euh, les, euh, les peuples premiers, qu'en en, en anglais ou en, en espagnol, on appelle toujours indigènes. Euh, bon, – Les libertés individuelles. – Les libertés voilà. individuelles, enfin, euh, les, euh, les, les violences contre les femmes, enfin, donc quelqu'un d'abominable sur tous les plans. Euh, mais il y a un mouvement qui existe toujours, euh, qui peut être coalisé autour d'une personne, mmh. et qui, dans le passé, a déjà produit de, des effets. Donc, de temps en temps, il y a un phénomène euh, qui est. Euh, qui fait éruption une, comme ça Une fulgurance. Euh, et par exemple, pour les armes de destruction massive, c'est parti, je crois, d'un tout petit. Euh, cette dénonciation, c'est euh, euh, comme quoi c'était un mensonge. Euh, non, c'est. Le, le, le, le scandale Iran Contra a été révélé par un tout petit journal libanais. Ah, oui, oui. Donc, euh, euh, bon, c'était Iran Contra c'est les États-Unis alors qu'ils soutiennent l'Irak, vendent des armes à l'Iran, en passant par euh, Israël pour récupérer de l'argent, pour soutenir les contrats, euh, et puis évidemment, mensonge là-dessus. Un tout petit journal, au Liban, publie une information, c'est repris, et finalement, ça a produit certains effets. Et euh, donc, euh, même dans une situation totalement noire, il y a des éléments qui sont, qui sont positifs. Et là, ce qu'on voit dans divers en, pays du monde, c'est quand même, euh, après 40 ans de néolibéralisme et d'augmentation des inégalités, euh, avec des, euh, des gens qui, ont, qui gagnent... Euh, qui ont une explosion, qu'on pourrait des, même dire. Une explosion inégalités. du nombre ouais. de milliardaires et du nombre de pauvres. Le modèle britannique, qui sert de référence quelquefois aux néolibéraux français... Le modèle un, chilien était une référence. Oui, alors dans le modèle ça. chilien, <rire> c'est tout à fait clair, on peut avoir le néolibéralisme voilà. et la dictature. Voilà. Euh, bon, c'est tout à fait clair. En Grande-Bretagne, il y avait la, la démocratie, le néolibéralisme, qui est vanté. Mais il n'y a jamais eu autant de monde dans les soudes populaires en Grande-Bretagne. Euh, les, euh, les chemins de fer qui ont été privatisés, c'est la catastrophe. Euh, il y a une misère sociale qui monte. Et aussi, de façon concomitante, une opposition. Alors une opposition qui monte autour de Corbyn en Grande-Bretagne, qui est... Euh, qui est euh, calomnié, euh, attaqué de toutes parts, y compris de la part de gens qui se disent de gauche. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même de, de, de positif. Et aux États-Unis, quand on regarde la campagne de Sanders, mmh. qui a mmh. eu un certain impact et qui continue à avoir... Il euh, y, y a une montée euh, des idées de socialisme. C'est pour ça que Trump euh, attaque le socialisme. Et euh, une colère sociale qui, si elle n'est pas récupérée par n'ayons pas perdu mot, les néo faschos de l'extrême droite. Parce que, euh, quel soit euh, le pays, en fait, il y a énormément de groupes qui sont et racistes, et misogynes, euh, oui, et antidémocratiques. Ouais, tout ça, ça y a pas, pas. Chez eux, il n'y a pas de division entre le social et le sociétal. Ils sont réactionnaires, euh, catastrophiques ou monstrueux, surtout. Si cette colère sociale n'est pas récupérée par l'extrême droite, il y a des possibilités qui existent à gauche. Et... Euh, en 2016, beaucoup de sondeurs euh, ont dit que si Sanders avait été le candidat contre Trump, il aurait eu des chances de gagner. S'il avait gagné, il se serait affronté au même euh, état profond que, oui. que Trump, même pire. On peut, pas, on peut pas ça. Oui, les, les, oui, sans doute que les effets auraient été pires. La confrontation aurait été bien plus Oui, pire. oui ouais, bien parce sûr. que, bon, déjà, et alors ce qu'on voit autour de, de Sanders, c'est que les médias dominants qui se disent libéraux, mentent quelquefois. Par exemple, CNN récemment parle d'un sondage où il y a euh, quatre euh, candidats à la primaire démocrate qui semblent avoir des sondages positifs. Le deuxième, c'est Sandoz et s'arrange pour parler du quatrième qui est en position très forte et ne pas parler de Sandoz. Euh, si, on si. l'a vu en France aussi avec les élections, où ou, ou du coup on pourrait parler de Jean-Luc Mélenchon cette fois avec la France insoumise, ça a été le même, bah, ce que vous me décrivez là, j'ai l'impression d'avoir la même grille de lecture pour ce qui est du modèle français avec les élections précédentes. On avait la même chose aussi, une diabolisation, une manière de parler, de, avec les mêmes termes que vous employez là. Voilà, c'est d'ailleurs tout discours de, Alors il se trouve que quelquefois des leaders de gauche ouais. font des erreurs. Et alors évidemment, les... Euh, euh, soit personne, soit politique. Oui. Et euh, le système médiatique va évidemment souligner les erreurs. Euh, – Un exemple euh, ?– bah, Par exemple, euh, Mélenchon s'énerve si contre des personnes plutôt que contre un système. Euh, voilà. C'est catastrophique pour son image. Euh, euh, par exemple, euh, si on compare euh, l'attitude de Chomsky et de Mélenchon vis-à-vis -vis des médias, Chomsky met l'accent, il, il, il n'attaque pas les journalistes en tant que personne, il attaque un système. C'est important de montrer que euh, les journalistes en tant que personne sont aussi coincés dans des carrières, dans des, euh, des obligations de nourrir leur famille. Le problème, ce n'est pas le ou la journaliste, sauf quelquefois le, les Alors journalistes hyper assez, payés. A, oui, oui, oui. Mais le journaliste de base, c'est un petit peu différent des vedettes euh, du système qui, évidemment, le perp... donc on en faut. parle dans une vidéo que tu peux revoir en cliquant ici. Je fais ma promo en même temps. <rire> on, a, on, a, on, a, on a abordé cette, cette, cette, ce sujet-là récemment dans une vidéo euh, pour faire la différence entre journaliste et journaliste. Parce que beaucoup, durant le mouvement des Gilets jaunes, qui perdure toujours, d'ailleurs ce week-end c'est un 1 an, le, le, il y a vraiment cette, cette, cette différence à faire entre la pigiste qui travaille en, euh, en tant que pigiste et Ruth Elkrief, pour en citer une, il hein, y a une énorme différence qu'il ne faut, euh, qu faut pas, comment dire, oublier, effectivement. Ouais. Tout à fait important, c'est-à-dire, il y a des facteurs de classe dans le... Le journalisme est un monde complexe et il y a des facteurs de classe. De euh, et donc, euh, quelquefois, le journaliste de base va être contraint à faire quelque chose qui est problématique et bon... Euh, mm -hmm. Donc, euh, mais il y, y a des phénomènes à gauche, qui se passent, qui sont tout à fait importants, il y a aussi énormément de réflexions, c'est-à-dire les armes intellectuelles sont là. Euh, par exemple, vous avez, il y a des gens comme Éloi euh, Laurent, je ne sais pas, c'est un économiste, Éloi euh, oui. Laurent qui est très critique de la croissance et du consumérisme. Okay. Euh, euh, des, euh, même euh, Thomas Piketty. Mm -hmm. Et les, euh, deux de ses anciens étudiants qui sont installés aux États-Unis, un qui s'appelle Emmanuel Saez et l'autre Gabriel Zuckmann, qui travaillent beaucoup sur les inégalités. Et par exemple, eux, proposent des outils politiques pour lutter contre l'évasion fiscale. 80 milliards d'euros quand même en France. Oui, c'est même maintenant plus, je crois. Mais effectivement, Obama, c'est ça. Ouais. Donc, euh, les armes intellectuelles, bon, euh, c'est quelque chose qui n'est pas complexe en bout de, de ligne. C'est-à-dire qu'un non-économiste peut très bien comprendre le, le, euh, le raisonnement de... Ce sont des chercheurs hors pair. C'est-à-dire on peut taxer Google en France... Euh, même euh, en disant, bon, il y a des pertes de profit de temps, même s'ils ils essaient de s'échapper en Irlande, voilà. euh, et, il est possible, on impose, c'est une décision politique, c'est possible, les armes intellectuelles sont là, euh, bon, les, les économistes qui les ont développées euh, sont connus on, on peut les mettre en pratique. Maintenant, il faut euh, un, un mouvement euh, démocratique populaire fort pour pouvoir les imposer. Et eh bien justement c'est intéressant, de, de c'est la bonne transition, parce que finalement quand on y réfléchit et puis même quand on, quand on vient de parler ensemble pendant un certain temps, on se rend compte que tout n'est que rapport de domination, après, après c'est philosophique de se dire est-ce que c'est intrinsèque à l'homme ou pas, mais ça c'est pas la question, mais qu'il euh, est plus simple finalement d'utiliser euh, ces outils d'influence quand on élit une personne, et on lui délègue tout le pouvoir. Vous disiez là que c'est un mouvement de masse, donc populaire, donc le peuple qui doit euh, finalement euh, faire le job. Est-ce que c'est pas le problème, l'élection, en fait Voilà, si l'élection... L'élection, pas le vote, attention, l'élection. Oui, l'élection oui, oui. Euh, d'une personne, oui. si elle n'est pas accompagnée d'un fort mouvement, euh, avec des réseaux euh, qui sont aussi des réseaux de pression sur la personne qui est élue, mmh -hmm. Euh, effectivement, peut tourner à la catastrophe. Bon, euh, par exemple, euh, Hollande, euh, qui est élu euh, en disant « la finance est mon ennemi euh, », et puis qui, euh, qui, a qui a promis de renégocier les traités européens. – Mais qu'il n'a jamais fait, dès le lendemain, oui, oui, il euh, les a… – Trois semaines commun, après, il avait là. une réunion, et, il n'a pas… Euh, – Mais on euh... se partage comment Parce que la question, de fond, elle est là. Parce que l'un ou comme l'autre, n'importe qui peut nous promettre mons et merveilles. Euh, avec le système français et puis du coup États-Unis qui est très différent. Mais si on regarde le, le, les élections, euh, le modèle d'élection de scrutin en France, tout est fait pour pouvoir nous faire élire, nous forcer à élire une personne qui pourra nous dire ce qu'il voudra. Euh, on, on sera obligé. Euh, face à, à Marine Le Pen, un tabouret aurait été élu, euh, ou une chèvre, peu importe. Donc, donc est-ce que est pas ça, est ce n'est pas ça à remettre en question, à remettre en... Finalement, oui, à remettre en question, à changer. Est-ce que ce n'est pas l'élection le problème, en fait Il y a euh, la composition du, de l'exécutif qui est problématique. Il y a aussi le fait que, euh, s'il si y a une élection, et qu'il y a des réseaux, de gens qui ont soutenu le ou la candidate, qui font pression, c'est assez différent. Par, exemple, par réseau, États vous entendez quoi bah, euh, Par exemple, euh, des liens avec euh, des, les syndicats, des mouvements sociaux, et euh, un mouvement activiste qui est à la base du succès okay, de... Ok, d'accord, je vois. Alors, là, aux États-Unis, parmi les différents candidats à la primaire démocrate, euh, qui n'est bon, qui pas un parti de gauche, hein, mais, mais non. il y a des éléments de gauche dans ce parti, une des grandes différences entre les deux candidats qui sont étiquetés comme progressistes, c'est-à-dire Sanders et Warren, c'est précisément que Sanders a des réseaux. Il a des réseaux... Par exemple, il y a un lien avec des réseaux de défense des euh, Africains-Américains. Il a un, un lien avec euh, les défenseurs de l'environnement. C'est-à-dire des groupes qui sont constitués quelquefois avant lui et qui, euh, qui, qui assurent le soutien, mais qui seront, s'il était élu, ce qui est évidemment un, un grand « si », euh, ils vont pas disparaître, c'est-à-dire que. Oui. pas et, du fake. Voilà, voilà. c'est. Euh, Contrairement ils, à, à d'autres. Ils vont à la fois travailler avec lui, mm -hmm. mais aussi euh, le, travaillera avec lui et le tenir à, au respect de, de ses promesses. C'est-à-dire que euh, la démocratie n'est pas que l'élection. L'élection, c'est pour ça qu'une partie des, des penseurs américains que je lis, euh, parlent de... Il y a une, une, une grande foire à l'élection tous les quatre ans, puis après voilà. on rentre chez soi et c'est fini. Il faut continuer. Euh, mais il est difficile de est... continuer alors que ça tend à ne pas le faire. On, on, on souhaite, le système souhaite que nous élisons quelqu'un et qu'on rentre à la maison ensuite. Voilà. Tout fait pour mais ça. historiquement, il y a des moments où ça ne se passe pas comme ça. Oui. Par exemple, le Front populaire en France, oui. euh, en 1936. Euh, Lula, c'est euh, aussi un moment... Alors, bon, il y a des critiques à faire. Certains ont dit que Lula n'était pas assez ici. Il n'était bon, pas assez à gauche et tout. Mais c'est quelqu'un qui a impulsé une dynamique et qui avait le soutien euh, des, des peuples premiers, des, des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, Il y avait un soutien populaire très fort. Euh, donc, il était euh, à la fois un, un dirigeant charismatique mais pas du tout coupé de ses soutiens populaires. Et, et donc là, il y a un moment où on a un modèle euh, de changement social possible, qui passe certes par un dirigeant et une élection, mais qui est articulé à euh, une vraie base populaire. Euh, et donc historiquement, il y a des, il y a des phénomènes de, de ce genre. Et on peut penser que euh, dans la lutte euh, actuelle qu'il y a pour... Euh, euh, triompher du néolibéralisme, la tâche de la gauche, au sens large, mm -hmm. parce que, bon, il faut, sur ce plan-là, il ne faut absolument pas être sectaire, la tâche de la gauche, c'est d'abord euh, défaire euh, le, les néofasciaux. Parce que les néofasciaux sautent en, en embuscade avec un discours social-nativiste. Il euh, faut rebrancher la question sociale euh, dans certains milieux de gauche qui ont eu tendance à l'oublier. Euh, au profit de logiques sociétales qui sont, qui sont très souvent tout à fait valables mais il n'y a pas de justice sociale si, si cette justice n'est pas là pour tous quelle que, euh, quel que soit son origine quel que soit euh, son genre et tout ça euh, quand on est pris dans un mécanisme de domination capitaliste il faut lutter ensemble contre ce système de domination capitaliste et non pas euh, tel groupe contre tel groupe parce que dans ce système de domination, il y a euh, 90% des gens qui sont à divers titres victimes de cette euh, domination et 30% qui sont dans un état catastrophique de domination et de soumission. Entre les deux, euh, il y a des gens qui sont en situation pas trop défavorable. Mais voilà, il faut ré, euh, rétablir cette alliance entre... Euh, ce qu'on appelait la classe ouvrière, et puis euh, les classes euh, moyennes prolétarisées. Parce que les profs, par exemple, je crois que c'est Ruffin qui dit qu'il faut faire l'alliance entre le, les prolos et les profs, euh, classe moyenne, ça, qui sont aussi en situation de prolétarisation. L'hôpital euh, public en France, qui est une honte pour un pays, un pays riche, il y a énormément de mécontentement. Il faut les agglomérer. Et ça, quelque On chose a que... l'impression, quand même, d'assister à ça en ce moment. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là en France, effectivement. et bien, pour finir cet entretien fort, euh, fort enrichissant, j'espère aussi pour les internautes, mais j'en ai aucun doute. Euh, Peut-être quelques conseils de livres, de lectures, de films, de choses à, à voir et à lire absolument pour être fait tout ça. Alors, euh, là, vous me prenez un peu au défaut ah, vu, mais euh, pour les films, allez voir les films de Ken Loach. Mmh. Les films de Ken Loach, le dernier par exemple, Sorry We Missed You. Qui est au cinéma euh, en ce moment. Voilà, qui est au cinéma euh, et qui parle euh, ben, en fait de… Euh, l'ubérisation. De, de, de l'ubérisation, là c'est un, un type qui conduit une camionnette. Euh, et, et bon, tout l'impact que ça a sur sa famille. Avant il avait fait un autre film qui s'appelle Moi, Daniel Blake euh, sur euh, quand, les problèmes des gens défavorisés face à l'assurance chômage et leur, le contrôle. Donc voilà pour les films. Euh, pour euh, les livres, on a parlé donc de Juan Branco, mais il y a aussi un livre de journaliste sur, euh, sur la Macronie, euh, énormément. Bon, par ailleurs, moi, euh, je suis un lecteur de euh, multi presse, je lis avec beaucoup d'intérêt euh, le monde diplomatique, qui est aussi euh, une entrée vers énormément de travail intellectuel, oh oui. euh, et qui n'est pas sectaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Euh, du côté américain, euh, euh, la lecture de Chomsky m'a beaucoup influencé au cours de, de ma vie. Mais il y a énormément de sites alternatifs de qualité. Par exemple, euh, il y a un site qui a été lancé par un journaliste du euh, New York Times, qui a été viré du New York Times parce qu'il s'était opposé à la guerre en Irak. Euh, il s'appelle euh, Truthdig. Euh, il y a un autre qui s'appelle Tom Dispatch. Euh, un autre qui s'appelle Z Magazine, Znet, Z pour Z hein, ou Znet, euh, et bon tous ces sites se renvoient les, les uns aux autres avec un, un travail euh, de fond, énormément de, de profs d'université qui écrivent euh, sur ces sites. Euh, et puis euh, c'est là où l'approche des médias dominants de qualité doit être complexe. De temps en temps, un média de qualité va produire euh, quelque chose de très grande qualité. Par exemple, sur Assange, le, le journal El País a produit une enquête montrant que Assange avait été espionné par une compagnie euh, espagnole, mais qui vendait ses informations à la CIA tout le temps où il était dans l'ambassade équatorienne. Et donc là, vous, euh, pour ce phénomène-là, dans El País, qui est un journal dominant de qualité, il a fait il le a, job. Ils, ont, ils ont fait le job sur ce. Un journal comme le Guardian en Angleterre, mmh. de temps en temps, répand des informations qui sont carrément fausses. Par exemple, un journaliste a dit que euh, Paul Manafort s'était rendu à l'ambassade Equatorienne, l'ancien directeur de la campagne de Trump, pour y rencontrer Assange. Et c'était faux, c'est un gros mensonge. Ils ont, ils ont pas dit. Mais ils ont par ailleurs de très bons articles critiques. Euh, par exemple de l'intelligence artificielle, du, du pouvoir des, des géants de l'intelligence euh, artificielle. Donc voilà, il y a une source euh, intéressante. C'est faire discuter les sources euh, médiatiques de qualité euh, avec des suites de dissidents, c'est tout à fait important. Le croisement des sources, euh, quelle que soit la, la nature des sources, est, euh, est tout à fait important. Et on peut trouver aussi des, des éléments importants dans des journaux qui sont étiquetés à droite. Oui. Euh, Parce Figaro, il y a des choses très très bien. Alors toi. Figaro, je dois avouer que je ne lis pas. Vous ne Ah, mais euh, j'ai déjà lu des articles qui sont vraiment très bien. Parce que je suis très branché sur les États-Unis, donc ah, je, je lis beau. Mais par exemple, il y a euh, le journal, euh, enfin le magazine s'appelle The American Conservative, publie des articles de lanceurs d'alerte américains, et est très critiques euh, bah, du militarisme américain, pour des raisons qui sont complexes. Il y a un site américain qui s'appelle Anti-War, ou bien Anti-War, selon comment on prononce, qui est libertarien. Normalement, les libertariens, ils sont pour tout, euh, que liberté économique, etc. Donc sur le plan économique, c'est désastreux. Mais comme ils sont anti-guerre, comme le dit le, ce site, ils ont tout un tas d'articles, y compris énormément d'articles de gauche euh, opposés au militarisme américain. Donc, il y a des ressources euh, sur le net. En général, une ressource envoie euh, à une autre. Ouais. Euh, et alors, donc, moi, je suis abonné au Monde et il y a énormément de choses intéressantes, d'autres trucs très critiquables, notamment le silence. On peut... Euh, bon, euh, je, je, je, je, idéologiquement, je suis prou, plus proche du monde diplomatique. Euh, ce qui veut dire que, bon, par exemple, Libération, c'est Mais de temps en temps, Libération, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire lire les, euh, les médias de façon critique euh, même les médias avec lesquels on n'est on est pas d'accord. C'est la clé finalement. Voilà, c'est la clé. Critique, voilà. Et euh, bon, il faut exercer. Bon, je suis aussi abonné à Mediapart et. Mediapart qui produit des, des choses tout à fait intéressantes, par exemple sur Bruxelles, sur Bruxelles, euh, sur euh, la domination, sur ce qui se passe au niveau de la commission européenne. Mais par contre, euh, sur la géopolitique, je trouve que euh, bah, sur euh, la Bolivie et le Venezuela, ils sont obnubilés par les défauts des régimes en place. Ils ne voient pas le système. Et, euh, et ils sont très décalés par rapport à la gauche américaine qui comprend les choses. Donc voilà, une lecture complexe. Ce qui suppose, évidemment, d'avoir beaucoup de temps. Oui, euh, ça revient du coup au travail, au système en général qu'il voilà. questionner. Mais il y a dans ces différents médias, euh, des gens qui passent leur vie à travailler sur un, un, un, un problème particulier. Et euh, donc, même si on n'est que consommateur, on a le fruit de l'intelligence et de l'expérience de, euh, de ces journalistes. Et parmi... On a évoqué à un moment Piketty. Alors de temps en temps, j'entends dire « Ah oui, mais Piketty, c'est juste un keynésien ». Mais Piketty, c'est tout à fait important. Euh, euh, J'ai fait le cours d'agréation sur le républicain américain. Et il a toute une section sur la, euh, le taux d'imposition aux États-Unis qui a été très élevé. Qu à un moment, les États-Unis étaient plus progressistes que l'Europe sur le, le taux d'imposition, après le New Deal. Et, et donc il a une vue euh, d'économiste historien. C'est... Et puis c'est du lourd. Mmh. Euh, et même parmi les économistes euh, qui sont considérés comme euh, libéraux ou dominants, vous avez quelqu'un comme Stiglitz, euh, qui est critique de la façon dont l'euro fonctionne en Europe. Un, euh, il a eu un prix Nobel, il est reconnu en tant que tel. Voilà, il y, y a des gens euh, qui sont euh, reconnus dans leur champ, qui ne sont pas forcément de, des marginaux, et tout ça, mais qui apportent des, des choses intéressantes sur, dans un plan euh, bien spécifiques. Sur l'environnement, il y a énormément. Il y a tous euh, les euh, organismes scientifiques qui font les études précises sur, par exemple, la mort des abeilles, la fonte des glaciers. Ce sont des gens qu'il qu faut aller lire, y compris voir euh, les articles de presse sur leur travail. Et là, vu qu'on est sur YouTube aujourd'hui, <rire> c'est votre première fois interviewé sur YouTube ou pas oui, oui, voilà, oui. oui. Est-ce que vous, avez, vous connaissez des choses, vous avez des recommandations, ou alors c'est un monde que vous connaissez peu Alors je connais peu. Étant donné mon âge. Ah, mais ça n'a rien à voir Je suis, euh, comme disait Régis Debray, euh, euh, je suis plus dans la graphosphère que dans la vidéosphère. Et okay. maintenant, on est passé à. Mais, euh, bon, j'ai découvert par exemple, il y a un, un comique américain qui s'appelle euh, Jimmy Doan, hein, mm -hmm. qui a un, un show qui passe sur YouTube, euh, ou alors il a une parole débridée, de temps en temps, il utilise des gros mots et tout ça. Mais euh, il donne la parole à des gens. Euh, qui sont euh, en dehors du système médiatique habituel avec des logiques euh, tout à fait intéressantes. Il euh, y a une, une télé alternative américaine qui s'appelle euh, Hill TV avec deux journalistes euh, euh, dont une s'appelle Crystal Ball et donc, qui veut dire boule de cristal mais ce sont vraiment son nom euh, qui ont des points de vue vraiment très différents et qui interrogent des gens euh, divers. Donc partout sur le net il y a énormément de sources d'informations. Et évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber sur soi, sur des sites d'extrême droite qui sont effectivement complotistes. Mm -hmm. euh, parce que ça aussi, apparemment, ça pullule. Mais Bien sûr. quand le monde a publié la liste des sites complotistes, j'ai vu que j'en ou je ne regardais aucun, euh, pour ceux qui sont étiquetés complotistes. Par contre, euh, au tout début de la présidence Trump, il y a eu un organisme américain qui a publié une liste de 200 médias qui étaient soit des agents russes, soit des dupes de la Russie. Et il se trouve, bizarrement, Mais, ouais. que l'essentiel des sites de gauche étaient dans dedans, cette euh, ouais, ouais. qui sont évidemment pas du tout pro-russes, euh, qui, qui, qui parlent par exemple d'inégalité sociale ou d'inégalité raciale aux États-Unis comme le fait la Russie pour sa propagande. Mais, euh, donc, il y a une façon de délégitimer des, oui, des choses des qui se passent sur ça, le hein. net, qui sont tout à fait intéressantes, mais euh, qui sont accusées d'être complotistes. Donc, il faut effectivement euh, trouver un radar euh, pour ne euh, pas se tromper dans le, les sources d'informations. Et euh, ce radar, ça peut être euh, le fruit d'une éducation politique ou d'une histoire personnelle. Mm -hmm. euh, bon. Mon histoire personnelle est ancrée à gauche. Et euh, par ailleurs, euh, je suis euh, viscéralement euh, révulsé par euh, le, le racisme et la xénophobie qui est partout à l'extrême droite. Donc un site qui jouerait avec euh, le racisme, c'est pour moi, je ne vais pas le voir. C'est le bon élément pour se dire que ouais, tout à fait quoi. Mais vous vous disiez ne pas être du tout euh, consommateur de vidéos sur internet ou pas du tout Pas enfin, forcément pas du tout, mais sur YouTube, etc. Qu'est-ce qui vous avait fait accepter euh, cette première expérience du coup euh, La vôtre vous Oui, celle-ci. Alors bon, un petit peu consommateur parce que bon, chacun évolue avec son temps. C'est-à-dire mmh. bon, j'ai découvert des choses sur le net pour euh, dans mes études de la politique américaine. Pourquoi, euh, pourquoi euh, quand vous m'avez contacté parce que vous aviez lu un article, mmh. euh, je me suis dit « qui est ce type euh, Allons voir ». Et donc j'ai regardé euh, euh, quelques-unes de, quelques de vos émissions et je me suis dit euh, « bon, voilà quelqu'un qui a du punch et qui sait euh, parler euh, de façon qui, qui attire les jeunes », ce qui n'est pas mon cas. Donc il y a une espèce de, euh, de vivacité qui parle à une génération qui n'est pas la mienne et euh, qui transmet des euh, idées politiques dans un format différent du format politique habituel. Lequel format politique habituel souvent est, disons les choses, chiant. Et donc ça, les gens se détachent. Si on parle de façon trop sérieuse, euh, on, est, on est moins audible. Et là, j'ai trouvé que vous aviez une façon euh, originale de vous adresser euh, en, en utilisant le tutoiement à euh, un public principalement jeune et. Vous trompez-vous sur l'âge hein Ah bon ah, oui, Peut-être oui, oui. je me trompe. Peut-être mais... je me trompe. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est une autre façon de parler de, de phénomènes essentiels et de mettre en rapport euh, différents phénomènes. J'ai regardé par exemple l'émission que vous aviez faite sur Rouen, enfin euh, Lubrizol, oui. avant même que. D'autres médias reprennent des informations que vous ébauchiez. Et je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui s'est gratté euh, là où ça fait mal. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, euh, quel que soit... Euh, je ne savais pas d'où vous veniez, qui vous étiez. Je me dis, ah, ça, c'est intéressant. Et bon, pourquoi pas ben voilà, J'espère que vous n'avez pas l'expérience. Voilà, non, non, non, pas <rire> du tout, pas du tout. Ben merci beaucoup, en tout cas, pour l'accueil chez vous aujourd'hui. Et euh, ben, rendez-vous dans quelques jours euh, avec le montage terminé sur YouTube. OK. Voilà. Je... Ben, au, au plaisir de se recroiser à l'occasion. OK, un vrai voilà. plaisir. Oui, oui, merci. je vous remercie. Et à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Et j'espère que toi aussi tu auras apprécié cette émission en notre compagnie. Tu peux regarder d'ailleurs toutes les autres émissions qui ont été produites juste avant avec d'autres invités, avec des sujets tout à fait différents et intéressants. Aussi, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si tu n'as pas apprécié, et d'utiliser absolument l'espace commentaire pour t'exprimer. Tu peux aussi nous aider à financer les prochaines vidéos sur Tipeee.com et dans tous les cas, abonne-toi et à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao